Voilà c'est parti, donc je vous dis bonjour quand même, mais je l'ai déjà fait dans l'introduction et euh, en plus vous avez vu un petit peu le résultat qu'on va à, obtenir à la fin de ce tutoriel. Alors pour ce faire j'ai créé une nouvelle scène en 2D dans Unity, très simple, avec un canvas et un champ texte à l'intérieur que j'ai centré et ancré au milieu de l'écran, que j'ai redimensionné. Et au niveau de ses propriétés, je lui ai mis euh, bah, dedans du contenu pour qu'on puisse tester, pardon. bienvenue dans ce tutoriel, blablabla. Alors ce qui est important de savoir c'est que j'ai deux ressources ici, une fonte qui vient du site dafonte.com qui s'appelle « Traveling Typewriter que j'ai affecté directement à ce champ texte, donc vous pouvez voir que j'ai cette fonte là, ça donne un petit effet « machine à écrire », c'est sympa. Euh, et j'ai ici un son aussi, on va s'en servir ensuite, écoutez, qui permet euh, de simuler la machine à écrire. Donc au niveau du champ texte, il n'y a pas grand chose à avoir. Hein, c'est du classique. J'ai laissé l'alignement à gauche et euh, l'alignement euh, horizontal euh, en haut, tout simplement. Hein. On aurait pu le centrer, mais euh, ça ne donnerait pas l'effet machine à écrire. J'ai passé l'horizontal et le vertical overflow à overflow, tout simplement pour pouvoir voir ce qui se passe euh, si j'écris un long texte. Hein, ça, c'est du classique. Euh, puis voilà, il n'y a pas grand chose d'autre à dire. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est créer un script C Sharp qu'on va nommer « type writer » qui se traduit par « machine à écrire » en anglais on va l'affecter au champ texte et on va voir comment on peut opérer. Alors, pour schématiser les choses et vous expliquer comment on va fonctionner, euh, ce script sera réutilisable et il va être très simple, c'est que on va, euh, au chargement, euh, créer une variable qui va euh, stocker en fait, le contenu du champ texte. Dans la foulée, on va l'effacer complètement. Ce qui fait que quand on va lancer la scène, bah évidemment, euh, ou quand on va activer le champ texte, euh, enfin, peu importe comment vous allez opérer, là, je, je fais ça dans une scène, mais évidemment, dans le jeu, il faudra le lancer à un moment donné. Mais en tout cas, ici vous aurez le mécanisme. Donc ben il va être vierge et on va faire une boucle sur toute la chaîne pour pouvoir tout simplement commencer par écrire B, ensuite BI, ensuite BE, ensuite BN, ensuite BE, V. enfin vous l'aurez compris. En fait, on va à chaque fois venir si rajouter une lettre en plus, ce qui euh, donnera l'effet euh, d'une machine à écrire. Donc trêve de blablatage, on y va et on va voir comment on peut on peut opérer, pardon. Vous allez voir que c'est pas très compliqué. Alors la première chose qu'on va faire, c'est euh, et utiliser l'espace de nom unity engine ui évidemment parce qu'on va utiliser les champs texte je vais supprimer la méthode update je vais garder la start même pas je vais la passer en away comme je vous ai dit on le fera en fait avant le démarrage de, de la scène pour qu'au niveau de l'affichage ça ne se voit pas donc au niveau des variables j'en aurai besoin de plusieurs donc je vais préparer les choses j'aurais besoin d'une variable de type string qui va être une, une chaîne de caractères qui va s'appeler euh, par exemple original texte qui va contenir le texte original du euh, de, de l'élément UI. Justement, en parlant de cet élément UI, on en aura besoin. Donc on va faire un texte et on va l'appeler euh, UI texte. Voilà, donc on, aura, on va y stocker notre composant texte quand on voudra agir dessus. Par la suite, on aura besoin aussi d'une audio source, donc euh, bon, on y reviendra après. Euh, je dois pouvoir aussi régler le délai. Donc... Bon, alors, on peut vouloir le faire, mais là on va mettre une flotte publique euh, dans l'inspecteur et on va l'appeler délai. Euh, et par défaut, par exemple, elle sera à 0.2 euh, float. Voilà, on pourra comme ça intervenir dans l'inspecteur sans venir dans le, dans le script. Donc qu'est-ce que je fais euh, à l'awake bah, Déjà, euh, bah, je vais récupérer euh, mon UI texte. Donc l'UI texte, je le stocke moi dans euh, le champ que j'ai nommé ici UI texte. Donc, je vais dire que c'est égal à quoi bah, Tout simplement à getComponent. Je vais aller chercher le composant qui est le composant texte sur le même objet. Évidemment, vu que le script sera affecté euh, au champ texte, il n'y a aucun souci. C'est bien euh, à ce moment-là qu'on va devoir. Enfin, euh, c'est bien là qu'on doit le récupérer, pardon. Ensuite, on aura besoin de l'original texte. Donc, l'original texte, bah, on va dire tout simplement que c'est le contenu de l'ui Donc, je récupère dans cette variable l'original texte. Et maintenant, ce que je peux faire, je peux dire que uitext.text est égal à nul, c'est-à-dire que je le vide complètement. Ce qui fait que maintenant, en fait, si on démarre déjà euh, notre scène, on va pouvoir observer au niveau du script, donc j'ai bien ma variable délai, mais elle ne me sert pas pour le moment. Mais si je lance, on peut voir que euh, en fait, le champ texte il disparaît, on peut voir qu'il est complètement vidé. Alors à ce stade, ce pas très grave parce que moi, en fait, je l'ai ici euh, dans euh, ma variable originale texte et c'est avec lui que je vais pouvoir travailler. Donc, justement, maintenant, on va devoir y aller lettre par lettre selon le délai. Donc, on va créer un IE numérateur qu'on va appeler tout simplement, par exemple, « show euh, letter by letter ». Voilà, on va faire ça simple. Et évidemment, on ne va pas oublier ici, à l'OEG, de lancer cette coroutine Donc, je vais faire un « start coroutine Et ici, je vais mettre « show letter by letter ». Et je n'ai pas d'argument ici, donc aucun souci. Voilà, alors par contre, ce serait mieux que je le mets ici, mon petit point-virgule. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire ben, Une simple boucle, donc on va faire un for, tout simplement int i égale 0, euh, ensuite, la deuxième condition de la boucle, ça va être « Jusque quand ?». Donc, tant que « i » est plus petit ou égal à... Et là, on va prendre « OriginalText.length », donc la longueur, le, le nombre de caractères qu'il y a dans, dans, la, dans la chaîne de caractères, dans le texte original, tout simplement. Et on va passer à l'incrémentation qui va être « i++ », assez classique hein, pour ce genre de boucle. On va de 1 en 1. Ici, ça va être un caractère à la fois. Donc, qu'est-ce que je fais Ben, Maintenant, euh, je vais déjà euh, tout simplement... À chaque fois qu'il y a un passage dans la boucle, je vais devoir redéfinir uitext. Donc uitext.text va être égal à quoi bah, Il va être égal à original text. Et là, on va utiliser euh, tout simplement substring. Alors substring, ça permet tout simplement d'extraire euh, une chaîne de caractère euh, bah, dans une chaîne de caractères. Et là, on peut voir qu'on me demande deux arguments sous forme de, de, de nombre, hint, qui vont être l'index de départ et la longueur. Donc attention, ce n'est pas l'index d'arrivée, hein. c'est euh, l'index de départ et la longueur des caractères qui doivent être affichés derrière cet index. Donc, bah, ici c'est simple, on va à chaque fois euh, devoir mettre 0, parce que ça démarre au caractère 0, et euh, suivi de i, parce que i va être incrémenté à chaque fois. Donc j'aurai euh, le le, la première lettre qui est, par exemple, sur le mot « bienvenu, ça va être « 01 », ça va être « B »,« 02 », ça va être « Bi », enfin etc. Vous m'aurez compris. Donc voilà ce qu'on va faire euh, pour ça. Alors ça c'est parfait, euh, maintenant qu'est-ce qu'il faut faire ben, Il faut tout simplement aussi qu'on ait notre, notre temporisation, parce qu'on peut voir que mon numérateur est en défaut. Donc je vais faire un tout simplement yield, euh, return, wait for second, et là on va passer le délai ici entre parenthèses. Euh, wait for second, alors qu'est-ce que j'ai fait New, pardon, j'ai oublié le new, excusez-moi, new wait for second, voilà. Donc voilà à quoi ça, ça ressemble et là on est déjà pas mal. On va déjà faire un petit test pour voir si ça fonctionne et si on n'a pas d'erreur. Donc on laisse compiler, on a le délai de 0.2, on lance et on peut regarder. Et voilà ça fonctionne très bien, j'ai bien bienvenu dans ce tutoriel. Évidemment là ça ne va pas très vite parce que j'ai mis un délai de 0.2. Mais on peut voir que le résultat est bien, là il n'y a pas d'erreur dans la console, tout fonctionne bien. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire ben, On va s'attaquer tout simplement au son, parce qu'on a pu voir qu'on avait un petit son à jouer. Donc pour ça, on va créer ici une variable euh, qui va être de type audio source, qu'on va appeler ben, audio source en minuscule. Voilà, comme ça, on va pouvoir s'en servir. Évidemment, à le l'awake, on va faire la même chose. Ici, on va définir audio source. On va dire que c'est égal à getComponent, de nouveau audio source qui se trouvera sur le même objet. Le problème, c'est qu'il ne faut pas oublier d'en mettre un. Parce que sinon on va avoir des problèmes. Donc ce qu'on va faire, on va tout de suite mettre une audio source. Add component audio source. Et dans cette audio source, on va évidemment supprimer le play on awake. Par contre, on va glisser le son qui doit être joué. Euh, et on n'aura qu'à faire un play sur l'audio source à chaque fois qu'on veut le jouer. Donc ça, ça va être assez simple. Donc justement à ce niveau-là, euh, bah, il suffirait de le faire euh, ici dans la boucle. Donc... Euh, bah, qu'est-ce qu'on va faire on va faire un if ici euh, après lui, texte voilà on va le faire avant le yield et euh, entre les deux donc on va faire un if et là on va devoir tester en fait à chaque fois enfin euh, on doit pas forcément tester d'ailleurs parce que je pourrais tout simplement faire ici un audio source.play. voilà à chaque fois qu'il y a une lettre ça fonctionnerait euh, le problème, il y a deux choses. C'est que là, on va avoir des sons même quand on va faire des espaces. Donc ça, bon, à la rigueur, si ça vous suffit, ça va. Et au niveau du son, ça va toujours être le même. Donc ce qu'on peut faire aussi, c'est un audio source.pitch. On va modifier le pitch parce qu'on n'a qu'un son. Et on va utiliser la classe random. Euh, random, random. Je vais y arriver. Random.range pour en fait modifier le pitch, le pitch est à 1 par défaut donc là ce qu'on va faire on va le passer à 0.95 flotte en minimal ça va être aléatoire et à 1.05 flotte en maximal on va pas trop jouer parce que sinon ça va trop s'entendre ça va faire moche mais en tout cas maintenant si on teste ce code on va pouvoir entendre le son qui se joue en théorie donc c'est parti on relance et là on écoute Mais on peut voir que ce qui est gênant, c'est que moi, enfin ce qui me gêne, c'est qu'à chaque fois qu'il y a un espace, euh, voilà. Bon, On pourrait laisser comme ça, ça fonctionnerait. Euh, mais euh, c'est un peu gênant. Donc on va essayer d'améliorer les choses. Il y a encore plein de choses à améliorer si vous voulez aller plus loin. Mais là du coup, en fait, je voudrais que euh, quand il y ait un son. Donc ce que je vais faire quand il y a un, une lettre et pas un, un espace vide ou en fait une chaîne nulle. Donc je vais tout simplement mettre un if et je vais dire si original texte point .substring, encore une fois, on va extraire, et en fait le caractère en cours, parce que là, on extrait une grosse partie. Nous, ce qu'on veut, c'est juste le caractère. Donc en fait, ça va être l'index le, le, de départ va être i, ma variable, et sur une longueur de 1, tout simplement. Et là, en fait, je vais dire que si ce euh, string est différent de égal à une chaîne vide, par exemple, à ce moment-là, je vais jouer ce son. Donc j'ouvre et je ferme mes accolades. On va arranger ça parce que là c'est pas très bien et on va venir le coller au milieu. Alors j'ai fait quoi ici J'ai fait une erreur, il y en a un de trop. Voilà et on va le mettre comme ça. On va coller là et c'est un peu mieux. Donc vous comprenez bien le truc ici, c'est si que si mon caractère est une chaîne vide, tout simplement euh, n'est pas une chaîne vide, je le joue. Donc on relance et là on devrait euh, en théorie entendre. Alors je l'ai relancé deux fois, mais écoutez bien. Voilà. On entend bien que quand il y a un, un caractère vide, ça ne se joue pas. C'est parfait, c'est ce qu'on voulait. Alors, il y a un petit problème quand même, c'est qu'on peut voir ici, on a un index of range. En fait, il y a un souci. Alors, c'est assez normal. En fait, c'est parce qu'ici, euh, je teste I... Donc i va de 0 euh, à l'ent. Mais je lui ajoute 1, en fait. Donc ça fait que quand je suis au bout de ma chaîne, imaginons que j'ai 5 euh, euh, caractères dans ma chaîne, euh, quand ici il est égal à 5, ici je lui dis, bah, tu vas au dernier caractère et tu lui ajoutes, un, mais il n'a plus, je suis au bout de ma chaîne. Donc si je veux euh, éviter cette erreur, je, re, je vais imbriquer ce if dans un autre if, en fait, tout simplement. Donc ce que je vais faire, je vais faire un if maintenant et je vais tester, en fait, si i est plus petit que original texte point lent tout simplement parce que s'il n'est pas plus petit bah à ce moment là je ne le fais pas et là j'aurais pas de problème donc du coup j'imbrique ce if dans l'autre if voilà deux if et ici on recolle bien le texte et ben bah on a normalement le résultat escompté c'est à dire que maintenant regardez si on relance exactement la même chose on devrait plus avoir cette erreur dans la console qui apparaît et notre code fonctionne tout à fait correctement donc voilà c'était un petit tutoriel, hein. je ne vais pas aller beaucoup plus loin, vous pouvez voir que c'est assez simple à faire, après vous pouvez jouer avec la vitesse, le pitch, on peut voir ici que je suis à 0.2, je pourrais le passer à 0.1, on aurait un texte qui serait tapé beaucoup plus rapidement, voilà. Mais euh, l'effet est là. Et euh, alors, ça, ce genre de choses peut être assez utile quand vous faites un jeu euh, où les personnages, des personnages, personnages dont joueurs doivent parler ou autre, ou une introduction, on peut voir que c'est un petit effet qui est assez simple. Le gros avantage, c'est que vous pouvez tout simplement maintenant placer ce script sur un champ texte et l'utiliser. Alors là, on le déclenche au démarrage du jeu, mais euh, on pourrait très bien, il y a diverses façons pour lancer ça, on pourrait très bien ici créer une méthode publique accessible depuis un autre script. au démarrage à l'awake, on, on garderait quand même ça, mais on lancerait pas la courroutine, et cette courroutine, on la lancerait, euh, par exemple, dans une méthode publique, euh, qui s'appellerait euh, Show anime Text ou ce que vous voulez, et euh, ça permettrait de le lancer un moment opportun. Euh, là, effectivement, je le fais au démarrage de la scène, euh, parce que c'est un tuto, mais encore une fois, pour ça, il faut aller voir un petit peu plus loin. Je peux pas montrer toutes les situations, mais en tout cas, vous avez ici un texte animé à la façon machine à écrire. Donc, si ce tuto vous a plu, un gros pouce bleu, comme d'habitude, sur la vidéo n'hésitez pas à mettre un commentaire euh, bah, sur ce que vous en pensez euh, sur ce type de tuto parce que bon, je pense que c'est assez intéressant de voir des choses un petit peu qui sortent de l'ordinaire ça je l'avais jamais abordé donc c'est une façon de faire euh, abonnez vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et puis moi je vous dis à bientôt pour un prochain tuto bye bye